Dans le cadre du Festival des solidarités scolaires, Lamir, en collaboration avec Tarbia Tatali, Défi, Solidarité Internationale et UNICEF 35, a coordonné des ateliers auprès des écoles primaires. Cinq étudiants de Rennes School of Business se sont également engagés dans ce projet. Le Festival des Solidarités est un événement international et ouvert au grand public qui s'est déroulé du 18 novembre au 4 décembre 2022. Cette année, à Rennes, dans les locaux de la Mire, le festival scolaire avait pour objectif de sensibiliser les enfants sur les problèmes d'inégalité, d'accès à l'eau et à l'assainissement dans le monde à travers six activités et animations. Présentez-vous et votre association alors bonjour, je m'appelle Barbara Guénègue, je travaille à la Maison Internationale de Rennes. Euh, je coordonne des projets de sensibilisation, notamment euh, les animations autour de l'eau dans le cadre du FestiSol. Et la MIR c'est une association avec à peu près une centaine d'associations adhérentes qui mènent des projets de solidarité internationale. Bonjour, je suis Michel Coste, je représente le collectif d'association en fait, Tarbia Donc C'est un collectif de Français et de Nigériens qui travaillent ensemble pour les objectifs du développement durable et pour le développement du peuple nigérien. Voilà. Je suis Julia Jeanez et je représente l'ONG Donc c'est une association de solidarité internationale qui est basée à béton, au nord de Rennes. Nous intervenons à Madagascar et au Togo avec deux objectifs, l'amélioration de la qualité de l'éducation et l'accès à l'information et à la formation en milieu rural à Madagascar. Bonjour, je suis Michel Levert et je représente l'ONG Solidarité Internationale, une ONG humanitaire qui intervient dans les crises pour secourir les populations dans le besoin, des besoins vitaux, boire, manger, s'abriter. Que représente le FestiSol pour vous Alors, le FestiSol, c'est une occasion de rencontre, rencontre entre les associations de solidarité internationale et avec le public pour euh, tenir euh, le public informé de ce qu'on peut faire concrètement, disons, au niveau de la solidarité internationale. Et aussi pouvoir être en contact avec de nouvelles personnes ou des associations différentes, euh, là aussi des étudiants, donc dans le cadre de, de Reciprocity. Donc c'est assez intéressant d'avoir cette multitude d'acteurs autour des enfants. C'est l'occasion, en fait, de, de parler de la solidarité internationale et des différents enjeux. Euh, liés à cela à travers le monde pour sensibiliser le grand public. Et euh, en particulier donc euh, on s'intéresse beaucoup également à la sensibilisation des enfants euh, pour les préparer au monde de demain. Que voulez-vous que les élèves retiennent Alors les, les enfants des, des écoles primaires que nous accueillons, en fait on leur propose une animation sur le thème de l'eau, de l'assainissement. Je veux qu'ils retiennent les inégalités dans le monde et les moyens de faire pour réduire ces, ces, ces inégalités. Je voudrais qu'ils retiennent que l'eau est précieuse, que l'accès à l'eau n'est pas forcément le quotidien de tout le monde, mais surtout que l'éducation est un, est un facteur clé du développement et que l'accès à l'école est une chance. Et puis pour finir, ce qu'on souhaite vraiment c'est qu'ils comprennent l'importance de la solidarité, l'importance de s'entraider et de respecter les autres. Voilà.